les C'est Gabriel et aujourd'hui, on se retrouve pour le Trade binder du mois de décembre. Eh ben oui, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé, vous allez le voir, sauf les prix, bien sûr, sauf les prix. Donc, le lot Insector pour Noël qui est à 1 euro, donc le lot Insector qui se termine là. Ensuite, le lot Corribon. Le lot Kuribo, qui est toujours à 1 euro. Hein? Le lot Inflexipateur a baissé parce que je trouve que les prix étaient trop chers. Donc, c'est à 5 euros maintenant, le lot Inflexipateur. Ensuite, on a le petit deg... La petite base de. Enfin, la petite base de deck Dinosaure, qui est à 1€, euro. ensuite on a Sorcière de la Bonne Aventure à 1€, euro. ensuite on a la base de deck Laval, qui est à 1€ euro aussi, ensuite on a la base Prédaplante, qui a beaucoup baissé parce qu'il y a deux cartes qui sont parties à l'échange, donc euh, je peux vous dire que c'est à 1€. Euro. Le deck sushi qui n'a pas bougé, qui est toujours à 1€. D'ailleurs, il faudrait que j'aille chercher le deck complet chez mon père. Mais j'irai pendant, pendant les vacances de Noël. Et après, on commence par le trade binder. Alors, Donc, on va attendre que ça fasse le point. Celle-là, c'est Rugissement Salamandrande. Que vous voyez en trouble. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne fait pas la pointe. Là, elle fait la pointe. Donc, après, sachez que je peux trader, que je peux vendre. J'ai un compte TCG Market. Donc, euh, et j'ai un compte PayPal. Sachez quand même que. Euh, J'ai pas regardé les cotes, mais c'est... Mim, euh... voilà. On va attendre que ça fasse le zoom. Voilà. Voilà pour le premier classeur. Et ensuite, on va passer au gros, gros trade-binder, si je pouvais éventuellement, alors ça va prendre deux secondes, et faire comme ça, ça serait mieux. On commence par euh, les cartes pièges récemment mises. Hein. Ensuite, on passe aux cartes magiques, récemment mises aussi, depuis le mois dernier. Attendez, j'ai oublié d'envoyer des deux okay. Erreur de débutant, Link vers le Brain aussi, récemment mise. Sommeil Runique, je l'ai fois un. Ensuite, quand il y a des trous, c'est que c'est parti. Ensuite, on va passer aux monstres, aux monstres les plus récents. Ensuite, on va passer aux fusions. Alors, oui, euh, je voulais vous dire aussi, je tenais à m'excuser pour parce que j'ai effacé certaines vidéos qui. On passe au monstre à effet. J'ai effacé certaines vidéos qui qui étaient un peu dérangeantes pour moi. Monstre à effet avec. Ça, c'est les dernières nouveautés. Ensuite, les links de dernières nouveautés. On passe au rituel voilà vous avez vu on a une nouvelle bannière ça c'est grâce à mon équipe je la remercie d'ailleurs j'ai une nouvelle euh, j'ai une nouvelle icône comme ça voilà et je voulais vous dire est ce que ça vous intéresserait déjà vous pouvez me joindre sur discord hein. c'est donc la team astral Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que ça vous intéresserait de représenter la team astral dans des tournois? Donc on passe aux sixes. Parce qu'on est en train de voir avec mon équipe pour voir si je pourrais pas faire si je pourrais pas faire, faire des t-shirts. Voilà, on est en train de voir sur plein de projets. Par exemple, vous. J'ai genre, vous faire payer un abonnement par mois euh, du genre 5 euros ou 20 euros grand max pour avoir l'exclusivité sur les ouvertures. Sachez que lundi prochain, je vais faire une ouverture du deck de structure Monténébreux x1. Pourquoi j'ai pris x1 Parce que ce n'est pas un deck que je vais jouer. Donc, on passe au pendule. C'est juste pour pouvoir faire une vidéo pour vous partager mon expérience avec le deck monténébreux qui est plutôt pas mal. Mais il faudrait une analyse un peu plus poussée. On passe au link maintenant. Donc ce que, celle que vous ne voyez pas là, celle-là, c'est la ligne près de la plante qui est interdite. N'hésitez pas à mettre pause. Hein? Alors c'est pareil. On va décaler un peu. Voilà. pour que vous voyez. Ah là, là je suis parfait. Comme ça on voit bien. J'ai mis un peu de temps. Je remercie bien éventuellement tous les gens qui regardent mes vidéos. Parce que je pense que je ne le dis pas assez. Et on va terminer les links. Voilà. On va passer aux monstres normaux. Donc j'en ai pas beaucoup. J'ai que ça. Et ce que vous voyez là, ça ne fait pas partie. C'est il y a une pochette bide là. C'est parce que la poche... Il faudrait que je la répare celle-là. On va passer aux monstres à effet. Donc vous voyez, euh, celle-là j'ai en plusieurs fois. Je l'ai pas mis avec le lot des bêtes chrysalines parce que je ne l'ai pas topé dans le, la boîte des bêtes chrysalines. Alors oui, pour les fêtes, j'en vois toujours qu'en France. voilà. Mais si on me prend un gros lot de cartes, eh ben, je ne fais pas payer les frais de transport, tout simplement. Moi c'est ma... j'essaie de marcher comme ça. Moi c'est ma seule. Et unique façon de faire, c'est quand je vends, quand je change, il y a des fois, quand je m'entends bien avec les personnes, je ne fais pas payer les prix de transport. Je sais que la vidéo est trop longue et que vous seulement 5, entre 25 et 80 de, de personnes regardent la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai regardé euh, un peu l'historique de la chaîne. Il y a des vidéos qui atteignent à peine les 25 de vues. Donc, je suis désolé. Bien sûr, j'enverrai toujours à partir du 5 décembre parce que c'est ce jour-là que je suis payé. Là, j'ai deux grosses enveloppes à envoyer à des amis. Vous avez vu qu'encre la max hein, elle est bannie. Mais c'est une commune et je dois m'en débarrasser. Donc si jamais la bannie du mois de janvier tombe, bien sûr je ferai une vidéo pour en parler. On a fini les monstres à effet, on attaque aux cartes magiques, donc là comme vous pouvez le voir, il y a, y a ah. ça qui cote un peu mais voilà, sinon après ça ne cote pas grand chose. Hein. petit monde aussi qui cote un peu mais voilà Preda Blast, je l'ai pas mis dans le deck Preda, dans la base de deck Preda Plante. il y a encore une erreur de ma part Je le redis, n'hésitez pas à mettre pause si vous voyez des cartes qui vous intéressent, à me contacter et à me dire si vous m'achetez ou vous m'échangez, bien sûr. Et si vous m'échangez, c'est contre quoi Un exemple comme quoi vous m'échangez. Parce que je ne réponds pas aux commentaires si on ne me propose pas un truc euh, à l'échange. Donc ça peut être euh, n'importe quoi. Euh... Par exemple. Je vous dis « ouais, je te prends ça et je t'échange je un, un, une utopie like ». Voilà, c'est juste parce que j'ai vu aussi des commentaires. Donc, il euh, y a des commentaires, malheureusement, j'ai pas pu y répondre. Parce que euh, y, y, vous savez, il euh, y a des cartes qui partent très vite. On passe aux cartes piège. Des fois, j'ai à peine le temps de faire la vidéo que tout est déjà parti. Donc, du coup, je me retrouve avec presque rien. Vous voyez, un, un trou, carte piège euh, prise, j'aurais pu la remplir. parce que là ça commence à se barrer limiteur d'invocation donc là c'est des cartes collector hein? alors quand je vous dis j'ai x2 regardez on... voilà carte collector et après on ça, je sais qu'elle est recherchée celle là aussi elle est recherchée mais on vient pas me voir et après c'est les dernières cartes que j'ai eu on repasse aux cartes d'actualité voilà finalement ça je l'ai pas gardé ça je l'ai pas gardé voilà donc si vous avez aimé cette petite vidéo hop, on va tout mettre correctement, voilà, excusez-moi, je galère un peu, ça doit se voir, voilà, j'essaie de ne pas trop trembler, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner surtout, parce que j'essaie d'attendre les 200 abonnés avant la fin de l'année 2023, avant la fin de l'année 2022, pardon, et voilà. Et donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la vidéo Et ciao tout le monde.